Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche, j'aimerais vous partager pourquoi est-ce que j'ai changé de fréquence dans mes accompagnements. En effet, <rire> j'ai changé de fréquence complètement et je suis passée plutôt dans une fréquence de l'énergie du bonheur plutôt que l'énergie de la guérison. Je vais vous en dire plus durant ce live que je partage avec vous. J'espère que vous allez bien déjà <rire> dimanche euh, <coughs> comme vous le savez pour certains qui me suivent depuis le mois de janvier ça a été quand même assez assez remuant pour moi dans le sens où j'étais amenée à avoir des prises de conscience à des transformations aussi bonjour je sais pas qui est là sur facebook n'hésitez pas à me mettre un mot si vous êtes là que un like j'aimerais bien savoir qui est de l'autre côté et donc, du coup, euh, et du coup voilà. Donc je, je souhaite en tout cas, pour moi, on verra bien, que j'ai l'impression que ça y est, les choses vont se stabiliser davantage parce que ça y est, je tiens le bon bout. Euh, J'attendais ce moment depuis très très longtemps, donc je suis vraiment heureuse de, de pouvoir euh, vous partager les transformations que je vis et surtout, pourquoi est-ce que mon accompagnement va complètement changer de fréquence à partir d'aujourd'hui vers le mieux pour vous aussi puisque c'est vers le mieux et le meilleur pour moi aussi alors je récapitule un petit peu tout en mois d'août 2021 <rire> en mois d'août 2021 euh, il y a véritablement en moi quelque chose qui me pousse à me, qui me pousse et qui fait que je ne peux plus accompagner comme j'accompagnais je savais que j'avais besoin de transformation j'avais vraiment un besoin de trouver un nouvel équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle parce que ma vie professionnelle prenait vraiment toute sa place même si j'adore accompagner j'aime ce que je fais euh, bien sûr je me suis sentie engloutie assez pour ne pas avoir de vie privée donc ça c'était une chose j'avais aussi une autre envie c'était de euh, réajuster euh, mes formules mes tarifs et donc hisser mes standards donc, je, je me fais accompagner pour ça. Je trouve une coach pour m'accompagner en marketing et communication pour faire cette, pour faire cette transformation euh, jusqu'au mois de décembre. Au mois de janvier, ça y est, mes formules sont prêtes. Euh, mon site internet est prêt. Euh, mes nouveaux tarifs sont, sont là. En, en attendant, je vous accompagne justement vers cette nouvelle nouvelle proposition vers vous. Euh, mon, envie, mon envie à travers mes formules, c'est vraiment euh, que mes accompagnants accompagnement soit transformateur j'aime la transformation mais j'aime surtout quand il y a des résultats pérennes dans le temps donc je réajuste toutes mes formules en, par, en proposant vraiment des, des accompagnements sur deux mois c'est à dire le coaching immersion bien sûr ça a nécessité des réajustements parce que bon quand, quand c'est nouveau j'ai aussi euh, cette envie intense d'être là pour vous de la meilleure façon que ce soit donc d'autres formules ont aussi jailli de, de, de ça au mois de janvier donc je propose un atelier qui est euh, la mastermind argent euh, argent et prospérité euh, parce que j'avais envie de vous faire profiter de tout ce que j'ai pu prendre conscience par rapport à l'argent euh, parce que ça a été un process pour moi j'ai réussi à acheter mon appartement ce bel appartement dans ce domaine à nice en ayant vu sur mer j'ai fait d'un projet impossible un projet possible euh, au départ on m'avait dit non auto entrepreneur c'est pas la peine euh, une femme élevant un enfant seul encore moins donc euh, c'était vraiment mal parti et donc j'ai passé vraiment euh, euh, du temps à, à réencoder ma vibration intérieure par rapport à la richesse l'argent et la prospérité me permettant d'avoir accès à des opportunités et vraiment des situations pour moi vraiment miraculeuse dans le sens où euh, j'ai réussi à obtenir de l'apport alors que je m'attendais pas du tout à en obtenir euh, des personnes qui m'ont fait confiance euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un une, une conseillère à la banque qui m'a fait confiance et qui a même accepté de me prêter plus que ce que je, je n'espérais à la base c'était assez incroyable c'est elle qui avait négocié le dossier enfin tout s'est fait de manière très fluide j'étais même assez surprise de me dire comment c'est possible que ça soit comme ça mais ça a été le résultat des, des de vraiment de tout cet encodage que j'ai fait au niveau de ma vibration intérieure pour me reconnecter à l'argent et pour m'autoriser à avoir quelque chose de beau à avoir exactement ce que je souhaite donc la mastermind argent et prospérité a été vraiment le partage de ce parcours pour que vous puissiez vous aussi accéder à l'argent à les richesses et au succès la sortie de ce mastermind a été, oh là là, oh là là, <rire> très remuant pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout entre les remarques que j'ai eues, la réaction des proches, des personnes que j'aimais. Donc, j'étais amenée à nouveau à, à des transformations à faire. Donc, euh, donc vraiment, j'ai participé. En plus au mois de janvier euh, la sortie du mastermind c'était au mois de février donc le mois j'ai fait un super mois de janvier c'était super ça aussi c'est important pour moi de vous dire ça de dire ouais, c'est super en fait on peut vraiment euh, euh, comment dire être dans, dans, dans une réelle prospérité même si on augmente les prix et tout bon génial au mois de février je vis une chute libre <rire> qui est aussi une chute financière qui me ramène à se questionner de dire mais attends il y a c'est comme si je je, je touche à la prospérité, je touche à, à l'argent. Il y a quelque chose qui me ramenait en arrière, des situations qui ramenaient en arrière. Et je me suis dit, bon, il y a quand même un, un, un puzzle manquant qui est certainement important dans les blocages liés à l'argent. Donc quand je me pose dessus, hop, je mets en lumière et je vois que, en réalité, il y a vraiment un problème, c'est notre propre matrice. En fait, il faut absolument sortir de la matrice, sortir de la peur de manquer d'argent pour accéder à l'abondance vraiment et de manière pérenne. Donc, cette prise de conscience a été vraiment un réel cadeau pour moi. Donc, je crée l'atelier Sevrage de la peur de manquer d'argent parce qu'effectivement, je me lève un matin et je reçois vraiment en écriture automatique. Qu il fallait que je me sèvre de la peur de manquer d'argent génial j'ai trouvé ça comme un super cadeau un changement de paradigme complet pour cultiver l'abondance vraiment et là euh, je fais l'atelier avec les participants euh, on le fait ensemble on partage ça ensemble l'étape qui va suivre c'est que quand l'argent n'est plus un problème quand on vit dans un paradigme dans lequel l'argent n'est plus un souci, l'argent n'est plus la préoccupation, l'argent n'est plus le but, parce que indéniablement il s'est déposé que je vis dans l'abondance véritablement. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste Quand la peur de, peur de manquer d'argent est complètement dissoute et n'existe plus. Quand l'argent le, le, le, le, n'est plus un souci. Bonjour et bienvenue Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste Quand on, on enlève vraiment cette chape de la peur de manquer d'argent, c'est qu'on revient au cœur et au centre de l'essentiel de notre vie. C'est-à-dire, si je n'ai plus besoin de courir après l'argent, qu'est-ce qui reste Eh bien, ma vie. Ça veut dire qu'est-ce que je fais de ma vie Ça veut dire le bonheur. Et là, je me suis dit waouh, je suis vraiment, j'ai l'impression d'avoir touché le noyau. De ce qui est essentiel, le bonheur. Et, et là, euh, en fait, je touche au bonheur et dans la notion du bonheur, il y a qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Et là, on touche aussi, du coup, à la zone de génie et au super talent de manière très naturelle. Sauf que quand je touche vraiment à cette notion du bonheur, moi, bien sûr, j'ai déjà eu tout ce parcours qui a été quand même très, très, très éprouvant. Donc, je décide de me faire accompagner euh, et, et je décide de me faire accompagner parce que je, je sens bien que, qu'à ce moment-là, j'ai vraiment besoin d'aide. Dans cet accompagnement, je prends conscience de la dimension du bonheur, je prends conscience qu'en fait, je ne suis pas du tout dedans. <rire> et c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je me suis pris une réelle claque dans la tronche parce que je me suis dit, jusque-là, mon objectif, c'était de guérir de mes blessures. Mon, mon but principal de ma vie, c'était de guérir de mes blessures parce que si je guéris de mes blessures, je retrouve la paix dans mon cœur et donc je retrouve le bonheur. Mais vous voyez bien que dans le cheminement, ce n'est pas un accès direct. C'est le bonheur par élimination de mes blessures. Et là, je comprends que je me suis dit wow « Waouh !» En fait, dans mon accompagnement lui-même auprès de vous, je fais la même chose c'est à dire que je vous ai accompagné à guérir de vos blessures pour vous permettre d'avoir accès au bonheur ce qui était une bonne chose je ne dis pas que c'est pas une bonne chose et d'ailleurs c'est le programme le processus du programme créer votre propre changement qui m'a accompagné véritablement durant tous ces moments là depuis tout le mois d'août parce que je pense que sans ce programme je serais, euh, comme qualifierais beaucoup, soit en dépression, soit je ne sais pas dans quel état je serais. Je pense que je n'aurais même pas supporté la décharge que j'ai eue, mais vraiment, parce que tellement ça a été fort. Et heureusement que j'ai eu ce process de la déprogrammation euh, des, des, des schémas, de mes mémoires cellulaires, des, de tous ces schémas bloquants, donc j'ai passé beaucoup de temps à processer et à déprogrammer. Je comprends aujourd'hui, à travers tout ce, toute cette transformation que je vis, en réalité aujourd'hui j'ai vraiment une envie intense que mon but premier aujourd'hui c'est l'accès au bonheur donc l'accès au bonheur direct sans passer par tous ces intermédiaires sans passer par les conditions je serai heureuse quand je guérirai de mes blessures quand je partirai en voyage quand j'achèterai cette maison quand je rencontrerai quelqu'un non c'est juste à un moment donné il y a vraiment eu en moi cette envie de dire ok je fais vraiment euh, je déprogramme toutes ces conditions dans lesquelles je me suis enfermé moi-même et qui fait que l'accès au bonheur n'est pas direct c'est qui fait c'est c'est la raison pour laquelle j'accède à l'abondance il y a quelque chose qui me ramène derrière soit je vis des moments heureux et hop j'ai un conflit amical qui me ramène derrière et donc justement je comprends bien qu'à un moment donné c'est vraiment la fréquence de l'abondance que j'ai besoin d'encoder dans mes vibrations intérieures et, et c'est ce que j'ai commencé à faire donc j'ai commencé à, à encoder cette fréquence et, et on se rend compte et coco patricia et je me rends compte que c'est une fréquence complètement différente mais complètement différente à la fréquence de la guérison à la fréquence de la libération des blessures c'est complètement différent donc du coup imaginez vous si vous déposez dans votre vibration intérieure que votre objectif principal est de guérir de vos blessures parce que vous vous dites ok je sais tellement ce que c'est que d'avoir mal que j'ai envie de me sortir de là mais imaginez que vous déposez ça dans votre vibration intérieure ce qui fait que si vous êtes branché sur cette fréquence de « j'ai impérativement envie de me libérer de mes blessures, je vais faire un cheminement spirituel pour me libérer de mes blessures », il est totalement normal qu'à l'extérieur de vous, l'univers traitant cette vibration intérieure, fait que vous allez attirer à vous des situations qui vous permettront, qui vont vous amener de la matière pour guérir de vos blessures. Donc l'accès au bonheur n'est pas direct. L'accès au bonheur n'est pas pérenne vous n'avez pas c'est normal qu'on n'ait pas cette sécurité véritablement à l'intérieur de soi cette confiance en la vie qui, qui se cultive naturellement tout simplement parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence donc à partir de là je me suis dit ok ma façon d'accompagner jusqu'à ce jour m'a permis de transformer énormément de choses ça m'a permis de comprendre mon histoire de savoir déprogrammer euh, immédiatement et rapidement mes blessures ça m'a permis de vous offrir des thérapies brèves donc tout ça c'est ok tout ça c'est bon je dis pas qu'il qu qu faille jeter tout ça à la poubelle surtout pour ceux qui ont fait le programme créer votre propre changement c'est un outil incroyable parce que ça va vous aider toujours à processer par contre par contre la destination est différente se brancher sur la fréquence du bonheur est une destination différente donc quand j'ai commencé à encoder ça encoder la fréquence du bonheur dans ma vibration intérieure j'ai vraiment ressenti que déjà d'une part j'avais besoin d'apprendre à être heureuse je ne savais pas en fait si la raison pour laquelle j'ai eu tellement de résistance à rééquilibrer ma, ma vie personnelle et professionnelle la raison pour laquelle je me suis mise dans une hyperactivité dans lequel je, je fais en sorte inconsciemment de ne pas avoir de temps libre c'est parce que je sais pas quoi en faire quand on ne sait pas on n'est pas habitué à, à un bonheur ressenti Généralement, on fuit, on, on, on fuit, on va rentrer dans quelque chose, dans un malheur confortable, dans quelque chose qu'on sait davantage être, qui est cette hyperactivité, qui est se sentir débordé. On va dire, ok, j'aime mon travail, c'est vrai, j'adore ce que je fais, j'adore, j'adore euh, euh, mon métier. La seule chose, c'est que j'ai besoin d'apprendre à vivre. Et je me rends compte que quand je vais vraiment dans dans mon histoire passée, quand je raconte mon histoire, j'ai beaucoup plus de facilité à parler et à partager les moments malheureux, les événements malheureux que j'ai eu, plutôt que les événements heureux. Et donc, toute cette prise conscience pour moi, m'a amené vraiment à me dire, mais je crois qu'il y a vraiment besoin de tout changer, de changer mon histoire. On se rend compte, je me suis aussi rendu compte, que du coup, oui, effectivement, pour revenir à ce que j'ai dit, j'ai besoin d'apprendre, <rire> j'avais besoin d'une réelle réflexion, de dire quels sont les événements heureux que j'ai vécu dans mon enfance et quels sont les événements heureux que j'ai envie de vivre aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de, de juste me dire que mon premier but c'est d'être heureuse et de d'être sur cette fréquence, cultiver ce paradigme-là Donc je rentre euh, du coup dans un, dans un nouveau processus et dans ce nouveau processus, très très très rapidement, en l'espace d'une semaine hein, d'ailleurs, d'encodage, je sens vraiment une transformation réelle dans ma vie et je me suis dit. Waouh, si le bonheur a un goût, c'est vraiment celui-ci. C'est comme si je suis arrivée à destination. C'est comme si je me suis dit, j'ai voulu faire ce long chemin spirituel. Tout ce développement personnel, toute cette réflexion sur soi, tous ces moments de libération, de déprogrammation, de méditation, d'écriture, pour en arriver où Envie de vivre le bonheur. Et là, j'avais l'impression, là j'ai fait le choix d'y accéder de suite, consciemment, je me suis autorisée à dire là maintenant maintenant là par amour pour moi je, je souhaite accéder à ce bonheur je veux vivre ce grand bonheur dans ma vie maintenant et aller vraiment scruter ça dans les différents codes dans les différents espaces dans ma vie dans les différents domaines pour que effectivement tout aille en même temps au bout d'une semaine je me suis dit waouh il y a plein d'opportunités qui sont venues à moi, les choses, sont... mon cœur s'est ouvert déjà donc ça, ça fait vraiment du bien euh, de se sentir bien dans un environnement où je vis, euh, où je me sens bien tout le temps et, et ça, ça fait du bien, déjà ça, ça fait du bien, se sentir heureuse ça fait du bien c'est un ressenti qui est là, dans mon cœur donc ça, ça m'a fait du bien et en même temps étant donné que j'ai encodé ma vibration intérieure donc, du coup, j'ai vécu plein d'événements heureux en l'espace d'un temps assez court, plein d'opportunités se sont offertes à moi. Euh, je vous donne un exemple. Euh, j'ai une amie qui euh, devait nous prêter un appartement parce que ma fille passe son concours. Euh, et euh, 15 jours avant, elle nous dit « Bah, c'est plus possible ». Ah, 15 jours avant. Donc, comment je traite cette information dans cet espace de bonheur, dans ce paradigme du bonheur euh, que j'ai encodé pour moi et à partir de là c'est très intéressant parce que du coup en moins de 24 heures en moins 24 heures 24 heures après euh, je rencontre quelqu'un que je connais pas c'est l'ami d'une amie c'est vraiment euh, cette personne ne me connaît pas me prête son appartement gratuitement pour que ma fille puisse passer ses concours en plein centre de nice dans un super beau quartier un super bel appartement oh et là, je me suis dit, c'est quand même un truc de ouf. C'est incroyable de vivre ça comme ça, alors que je pense qu'avant, ça ne serait pas passé comme ça. quoi Et en même temps, en même temps, euh, euh, qu'est-ce que j'allais. Qu que... Oui, il y a aussi plein de, plein de petites choses qui font que c'est trop génial. c'est euh, euh, Je vais chez la couturière. Ma couturière est très, très, très prise. Il m'est jamais arrivé jusqu'à ce jour de lui déposer quelque chose et de le récupérer, un lot d'habits, ce n'est pas juste une seule, un lot dans l'heure qui suit. Généralement, je, je patiente. Là, dans l'heure qui suit, elle me dit, « Bon, écoute, je te fais tout, euh, je laisse tout. <rire> Mes autres clients de côté, je m'occupe de toi, tu repasses dans une heure, tout est prêt. » et tout s'est fait simplement simplement c'est c'est un truc de dingue euh, j'avais envie de me, me dire tiens là ça me ferait vraiment du bien et, et ce serait vraiment un bonheur pour moi d'avoir un cours de danse euh, qu'est ce que je fais la personne vient chez moi j'ai pas besoin de me déplacer et de cette façon là je prends soin de mon temps et de mon énergie donc tout se fait naturellement tout, tout la fluidité reprend vraiment et de manière palpable et du coup ça m'amène aussi à me dire justement accompagné de cette coach de pouvoir dire et si aujourd'hui je m'autorise vraiment à provoquer et à créer des événements heureux que je ne me suis jamais autorisé autorisé à, je, à ce jour et là vraiment on rentre dans une dimension incroyable illimité du bonheur dans lequel je me suis dit mais s'il y a une énergie à dépenser s'il y a du temps à dépenser c'est bel et bien pour cultiver le bonheur mais directement dans un accès direct sans forcément qu'on passe par la guérison des blessures donc ça m'amène aujourd'hui dans mon accompagnement euh, mes amis à ah, vraiment euh, j'ai envie de vous offrir un accompagnement immédiatement dans cet espace de bonheur et de joie de créer à travers cet espace de bonheur et de joie donc la première chose que j'ai fait c'est que j'ai créé <rire> un programme que j'ai nommé l'accès au bonheur vous allez vous allez être mis au courant justement parce que je, je euh, ça va sortir là bientôt dans la semaine ça a été mis en place donc mon objectif encore une fois c'est de vous partager ce qui, qui moi cette découverte cette découverte parce que j'ai envie euh, que tous tous à un moment donné euh, on arrête de mettre notre bonheur l'accès de notre bonheur sous condition soit parce qu'on doit le mériter soit parce que il faut des éléments extérieurs pour que ça puisse être le cas soit parce qu'il faille un long chemin spirituel ou un long travail sur soi donc on va arrêter de faire ça parce que vraiment et pff, on n'a pas non mais pff, voilà arrêtons de vouloir guérir de nos blessures d'abord pour avoir accès à quelque chose je nous je vous souhaite et je nous souhaite tous de nous autoriser directement alors que c'est un accès direct on a la possibilité de le faire mais pourquoi on le fait pas pourquoi on le fait pas parce qu'on est induit dans des paradigmes qui ont été construits avant comme quoi qu'on a d'abord besoin de guérir de nos blessures pour avoir accès au bonheur mais non mais moi ça a été une révélation pour moi de me dire que waouh mais non en fait on n'a pas besoin de ça nous n'avons pas besoin de ça alors vous, voulez, vous allez peut-être me dire parce que j'ai eu cette croyance de dire est ce que c'est possible de vivre le bonheur tout le temps tout le temps tout le temps et dans total dans la totale tout le temps tout le temps et pourquoi pas en fait c'est justement parce que nous nous n'y croyons pas que nous pouvons pas le vivre nous avons de la facilité à dire ah mais c'est normal la vie elle est faite d'expérience on est là pour transcender on est là pour être une meilleure version de soi-même on est là pour cheminer on est là pour pour élever notre conscience mais imaginez on est programmé à être dans un chemin dans un cheminement nous sommes programmés à nous dire que il va falloir faire un chemin et réussir chaque étape avant d'obtenir le trésor ah non en fait ah non donc c'est normal que si on vibre, il faut des obstacles pour obtenir le trésor, ben les obstacles elles vont exister. Donc euh, je donc euh, effectivement, il y a déjà en soi la première chose de dire est-ce que aujourd'hui, si je suis créateur, je suis dans cette conscience de ma grandeur et de ma puissance, que je suis créateur suprême de ma réalité. Est-ce qu'aujourd'hui ici et maintenant, j'ai à cœur de me dire que je peux tout créer je peux tout créer. J'ai la liberté de vivre la vie que je veux, à la vitesse que je veux, là où je veux, où je veux. Et j'ai le pouvoir suprême de créer ma réalité. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est gardé secret, en fait. Nous le savons tous, c'est écrit dans les livres, la spiritualité. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de cette pensée C'est des belles paroles que de dire « je suis créateur de ma réalité, je le sais ». Et la question, c'est « est hey, ». Et alors pourquoi ne pas vous autoriser de dire si je peux tout créer j'ai le pouvoir de tout créer pourquoi je ne décide pas aujourd'hui ici et maintenant en cet instant de dire que je veux vivre le bonheur tout le temps tous les jours dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie je veux vivre que des bonnes choses tout le temps pourquoi pas et peut-être que là, on a besoin de commencer, c'est de nous offrir cette autorisation, de se dire et pourquoi pas Et si je je m'autorisais à cette vie-là Et si je m'autorisais à cette vie-là si vie Vraiment. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que quand on prend cette décision, il y a vraiment. <coughs> Comment dire La paix devient une conséquence. <rire> La paix n'est plus le but. La paix dans le cœur devient une conséquence quand on se branche au bonheur, parce que quand on se branche au bonheur, on se branche à l'amour, on se branche à l'abondance, on se branche à la prospérité. Ça, ça englobe tout ça en fait. Et du coup, la paix devient une, une, une déduction. Alors, vous allez me dire, mais c'est impossible. Imaginez la résistance du mental comme quand on est formaté, de se dire, mais c'est impossible de vivre le bonheur tout le temps, tout le temps. Ben... Tout commence déjà par une décision ça c'est un fait puis ce que j'ai remarqué aussi dans cette nouvelle expérience c'est que oui j'ai des réminiscences parfois de certaines peurs de certaines mémoires passées il y a une grande différence de pouvoir processer de pouvoir processer de nos blessures passées qui émergent de nos peurs qui émergent dans un espace et un paradigme de bonheur. Je peux vous garantir, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie, mais je peux vous garantir que c'est comme si c'est un deux en un. C'est-à-dire qu'avant, je déprogrammais mes blessures, je processais pour déprogrammer mes schémas bloquants, mes blessures, et je retrouve la paix. Et après, il, faut, il y a encore un process à faire pour déclencher la joie, le bonheur, la satisfaction, la gratitude c'est encore un nouveau process là dès lors qu'il y a quelque chose qui émerge une blessure qui émerge un blocage qui émerge le process au sein de cet espace de bonheur fait que vous faites un processus deux en un vous processez et vous accédez au bonheur de suite vous transformez immédiatement ce qui est là pardon en un processus immédiatement dans une fréquence du bonheur et de la joie. Et en fait, c'est un gain de temps fou au niveau de la transformation, mais surtout, surtout, vous accédez directement dans cet espace de bonheur. On n'est pas dans ce truc un peu down de dire Ah, oh, j'accueille, ah, oh, je suis là, je m'accompagne. Pourtant, j'ai fait ça. Je <rire> vous dis pas le contraire, mais c'est une voie nouvelle que je découvre et que je me suis dit non seulement j'accueille, j'accueille mes émotions j'accueille mes blessures dans un espace de joie de les accueillir parce que dans un espace de créer davantage de bonheur et de faire grandir cet espace de bonheur en moi ça je trouve ça magnifique non seulement l'accueil se fait dans cet espace ouvert de joie et de bonheur le process et la dissolution la déprogrammation elle se fait pour une résultante exponentielle en bonheur c'est juste incroyable et donc aujourd'hui euh, même dans mes accompagnements individuels j'ai vraiment envie que les gens processent à travers cet espace sur cette fréquence là pour qu'on puisse ils puissent vraiment accéder au bonheur donc voilà donc restons juste pour vous dire que à l'heure actuelle oui toutes mes formules ont changé de forme mais elles ont aussi changé de fond le cœur du cœur de mon accompagnement aujourd'hui est un, va vous amener à un accès direct au bonheur et ça ça ça me plaît beaucoup donc j'ai hâte vraiment de pouvoir vous partager euh, ce, ce nouvel euh, ce nouveau programme que j'ai mis en place qui est l'accès au bonheur et de et de et de vous permettre aussi de vous ouvrir à à, à votre propre bonheur maintenant dans un accès direct euh, maintenant voilà ça c'est vraiment mon intention <rire> Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant de, des changements qui vont y avoir. Donc en fait, du coup, ça m'a amené aussi à... à avoir d'autres nouveaux projets où je vous en fais part un peu comme ça euh... oh peut-être pas je vous laisse un peu la surprise ça a déjà pas mal de choses mais j'ai vraiment envie de tout proposer à travers cet espace de joie et de bonheur peut-être bon voilà je vous livre le truc j'ai trop envie peut-être proposer des et ça ça reste un projet aussi pour moi de proposer justement dans un espace où je vous accueille chez moi vous allez avoir vraiment on pourra être ensemble en présentiel avec moi je vous prépare un bon plat du pays ça va être un voyage culinaire autour d'une bonne bouteille de vin une coupe de champagne et dans cet espace là où de cocooning de convivialité de joie d'être ensemble de découvrir faire connaissance avec les gens où on va pouvoir parler de sujets divers que vous allez déposer justement dans cet espace. Et je pense que au lieu de faire un séminaire où on ressort de là en plomb, en étant plombé, parce que moi parfois c'est ce que je ressens, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, j'aimerais mieux à moi être déjà dans cet espace de ah, je me sens bien et on va parler de, de sujets, même si c'est des sujets lourds, mais quand c'est dans cet espace là quand même trop génial et moi c'est ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui soyons heureux les amis Autour, autorisons nous à être heureux parce que c'est maintenant que ça se passe je c'est maintenant autorisons nous à y avoir accès maintenant faisons ce choix pour nous décidons ça pour nous maintenant maintenant maintenant et, et, et je nous souhaite vraiment de nous libérer définitivement de toutes ces conditions que l'on pose pour avoir accès à quelque chose qui nous revient complètement de droit complètement de droit qui est d'être heureux, voilà. <rire> je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque là. Euh, je n'hésitez pas à me mettre un mot si vous le voyez en replay. Et coucou, euh, et coucou Edith, <rire> ça me fait plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Donc n'hésitez pas à, à mettre un like même si vous vous passez en replay, ça me fait plaisir de voir que vous êtes passé. Puis n'hésitez pas à laisser un mot ou dire ce qui vous a parlé dans ce live. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, euh, prenez bien soin de vous, il fait un petit peu froid à nouveau, <rire> on a envie de se coucouner à nouveau, donc je, je souhaite aussi que, voilà, de profiter déjà de ce moment-là euh, merveilleux. Et euh, je vous dis à très vite, je pense que vous allez me voir un peu plus présente du coup, parce que j'ai vraiment une envie de partager et de transmettre euh, toutes ces nouvelles prises de conscience pour moi, tous ces beaux cadeaux, ces pépites de la vie et euh, qui, je le souhaite, euh, vont aussi transformer la, la vôtre. Et bon dimanche, Edith. <rire> je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, surtout. Bye-bye <rire> tout le monde.